Et maintenant, je vais m'intéresser à un autre site, celui du Musée Océanographique de Monaco. Le titre fait, Musée Océanographique de Monaco, Microsoft Internet Explorer. Musée Océanographique de Monaco, visitez le Musée Océanographique de Monaco, le Musée Océanographique de Monaco, le de Monaco, fondé en 1910 par le Prince Albert Ier de Monaco, le Musée Océanographique est un lieu exceptionnel entièrement dédié à la belle... En dehors de la présentation générale, j'ai entendu qu'il y avait des liens, donc j'ouvre mes liens... Liste de liens, de dialogue, liste de liens, drapeau I, 3, 2, 3, utilisez les drapeau A, drapeau Et je me retrouve en face de cette alternative, euh, j'ai trois liens qui sont en fait des images, je suppose. Euh, on m'a dit qu'il y avait des images et ce sont des drapeaux. Drapeau drapeau A, drapeau I, j'en conclue que c'est le drapeau français qui donne l'indication de l'usage de la langue française. De même, A est anglaise et est italienne, mais c'est de la pure déduction. Il aurait été souhaitable que les titres de ces images soient un petit peu plus explicites. Voilà, donc je vais choisir le français. De De entrée Sommaire. Et, et je vais pouvoir accéder ainsi au sommaire du site du musée historiographique. Maintenant, sur un autre site, celui du Languedoc-Roussillon, le titre est Conseil Régional de Languedoc-Roussillon, CRLR, Microsoft Internet Explorer. Je vais chercher sur le site du Conseil Régional de languedoc le portail de la formation permanente. Si j'étais voyant, une image m'enverrait directement sur cette page. Mais je sais pas ce qu'on me l'a dit, que cette image était renseignée. Et donc, quand je vais faire ma recherche de titre, comme suit. Liste de liens boîte de dialogue, liste de liens plan du plus 3. « Protéger l'environnement, portail de la formation professionnelle en langue de la Proussillon, Nouvelle Fenêtre. » Voilà, je trouve donc ce lien. « Portail de la formation professionnelle en langue de la Proussillon, Nouvelle Fenêtre 26 de 60. Qui correspond à une image sur la page de titre. Et donc, je peux rentrer dans ma nouvelle page. « Entrez, la formation professionnelle et l'apprentissage en langue de la Proussillon, Microsoft Internet Explorer. » Voilà, il est donc important de bien renseigner chaque image en précisant sur le titre de quelle image il s'agit, sinon on ne peut pas agir dessus. Pour les images qui remplissent le rôle de lien, en l'absence d'un attribut alt correctement renseigné, le logiciel de lecture d'écran se base sur le nom du fichier pour nommer l'image. Ici, nous retrouvons le nom des trois images auxquelles Jean est confronté. Drapeau, drapeau A, drapeau I. Pour chaque image qui remplit le rôle de lien, le texte contenu dans l'attribut alt de l'élément graphique doit donner la fonction du lien. Ainsi, pour chacun de ces drapeaux qui indiquent la langue des différentes versions du site, plutôt que d'indiquer dans l'attribut alt drapeau français ou drapeau italien, il est préférable d'indiquer version française du site ou version italienne du site. Si l'image faisant office de lien inclut du texte, l'alternative doit, au minimum, contenir le contenu textuel exact inscrit dans l'image. Des informations complémentaires pourront être apportées, mais le contenu exact doit y être indiqué. Concernant le lien rendu opérationnel au moyen de la balise A-HREF, il est nécessaire de le commenter au moyen de l'attribut TITLE. Ici, l'attribut title devrait lui aussi comporter l'indication « version française du site ». Si le lien s'ouvre dans une nouvelle page, l'attribut title devra alors comporter l'indication « version française du site » et entre parenthèses « nouvelle fenêtre ».